Dans cette vidéo, nous allons apprendre à transformer toute division par un relatif non nul en une multiplication. Dans un premier temps, comparons les calculs suivants. 12 divisé par 5 est égal à 24 dixièmes. Et 12 fois 2 dixièmes est égal à 24 dixièmes. Autrement dit, diviser par 5 revient à multiplier par 2 dixièmes. Prenons un autre calcul. Moins 8 divisé par 4 est égal à moins 2. Et moins 8 fois 25 centièmes est égal à moins 2 aussi. Autrement dit, divisé par 4 revient à multiplier par 25 centièmes. Enfin, comparons les deux calculs suivants. 7 divisé par moins 10 est égal à moins 7 dixièmes. Et 7 fois moins 1 dixième est égal à moins 7 dixièmes aussi. Autrement dit, divisé par moins 10 revient à multiplier par moins 1 dixième. On peut remarquer... Dans chacune de ces situations, que 5 et 2 dixièmes sont inverses l'un de l'autre, 25 centièmes est l'inverse de 4, ou encore que moins 1 dixième est l'inverse de moins 10. Autrement dit, au regard de ces trois exemples génériques, on peut énoncer la propriété suivante. Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Démontrons cette propriété dans le cas général. Et considérons A et B deux relatifs, B étant non nul. A divisé par B, qui est égal à A sur B, est aussi égal au produit de A par 1 sur B. Autrement dit, c'est égal aussi à A fois l'inverse de B, d'où le résultat. Terminons par un exemple qui permet de comprendre quelle utilisation pratique peut être faite de cette propriété. Pour cela, calculons 35 divisé par 25 centièmes. D'après notre propriété, divisé par 25 centièmes revient à multiplier par son inverse, qui est 4. Autrement dit, 35 divisé par 25 centièmes, c'est la même chose que 35 fois 4, à savoir 140. On remarque que cela facilite grandement le calcul mental en transformant notre division en une multiplication.